envie de dire moi en je vais vous expliquer la compo donc écoutez bien Ok. c'est marrant. hello bien ou quoi je t'ai vu passer dans l'allée tout bon oh heureusement qu'il y quelle invasibilité alors je suis désolé mais je vais sortir les lunettes il y a ma fenêtre Allô TITI TITI pourquoi tu peux plus écrit, moi j'entends, genre pas, pas, tu écris au début Titi, t'aurais des Non, mec, j'écris n'importe quoi, on n'a qu qu qu pas. Il fait 500 blocs avant de parler, pas pommes là, là, à partir de ouais. là, j'ai plus voilà. le droit de venir. Ouais, ouais. ouais il y a le PVP, okay. ouais, ça fait deux fois quand même. Hein. Ouais, non, pardon, du Genre ça, c'est. Ah Ah Ah Ah Tu m'as tapé, mec Mais oui, mais j'avoue, il y a le PVP, pourquoi il y a. Mais pourquoi il y a le PVP Pfff, je sais pas C'est trop marrant. T'es nul Mais t'es Je t'ai laissé laver, franchement, il y en avait deux même Les que <rire> elles marchent ou pas en UHC Non jamais, elles ah. ont jamais marché en LGU elles marcheront jamais Tu t'énerves, J'ai vraiment mal à la U gauche, je pense qu'il faudrait que je le ferme plus souvent Attendez, je peux pas mettre <ối> un cache Allo Y'a <rire> ah <rire> de rien de faire ouais, le con. Je, hein, je te prends qu'un filon, hein, c'est bon Merci Matt clash GG Ah Ellie Tu vois c'est parce que t'as riné le, le scoreboard, c'est pour ça Non j'ai crash quoi Ah d'accord, très bien, bah écoute c'est <rire> pas mal aussi hein. Tant pis, tant pis c'est pas grave Merci par Tu m'as pris pour qui Allez rôle Oh MDR Vas-y t'es quoi Ça commence par un V Voler Non. Oui ça va, t'as un bon, chat... Allez, ferme-la parce qu'il y a des gens autour, ferme là. Tu fais quoi Je troll, comme à mon habitude. Attendez, attendez deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. C'est Nium dans la game qui me passe son compte. Du coup, si je prends une voix de meuf grâce à Voicemod, en théorie, personne ne saura que c'est moi. <rire> attendez, attendez. Il nous faut une voix, il nous faut une voix. C'est moi là, génie, C'est vrai que c'est Nem... Merci, Nem, pour le, pour le compte. Hein. Merci, c'est Nem LPB dans le, dans le chat qui va passer le compte. J'ai peur que, ça, que je sois cravé dès le début. J'espère vraiment que je vais pas me faire craver. Ah du coup il y a qui en loup Imaginons on voit Guil. Au final il m'a menti genre. Il y a Fatou, il y a Nabus. Tu connais le, le, le, le rôle de Guil Oui je connais le rôle de Guil, mais c'est pas pour autant que je vais le cliquer sur tous les toits. Hein. Gil je vais pas jouer avec lui de la game. Hein. Je, je joue pas avec lui. Hein. Vous me verrez pas avec lui, hein. je vous le dis. Hein. J'ai pas envie de, de, de, de gâcher un truc quoi que ce soit. Et même quand les gens vont me dire, tu penses quoi de Gil Et ben, ben je ferai genre, je, je sais rien. Parlez-nous hein. <rire> ah, de modeste push. Bande de fada <rire> Elle est sur le point de vous, de allô. vous frapper. Allo Allo Ouais, allo Salut mec euh, C'est pas ma Salut mec. Ah désolé <rire> Ça va Ça va et toi Ouais très bien. Tu tu. Tu pourrais me passer l'enchant s'il te plaît Ok ok ouais tiens vas-y. Oh merci je, je suis désolé, je suis un, un petit... T'inquiète, pas de souci. Je sais que euh, ceux qui savent mon identité, bon y a Guillaume qui sait, Narco qui sait, euh, il sait et euh, arnaud 2 il sait, Nanox sait. Oh putain mais vas-y, mais on... tous les streamers le savent, on peut plus troll personne. Akiruko, Akiruko aussi le sait. Moi ouais, j'aurais pu avoir charge 2 pour cette level. Salut Makimid. Allo Oui allo Pourquoi t'as voice mode d'activer Pourquoi tu joues avec voice mode c'est ma voix Ouais ok Ok Robocop Ouais je crois qu'il a cramé Mais je suis pas sûr Mais je suis pas sûr Je crois qu'il a cramé Mets mais, mais ta voix pour qu'on t'entende nous aussi Bah non c'est chiant Bah enfin, si vous voulez je peux vous la mettre hein. Genre ça vous fait pas chier un peu là Genre on va pas pouvoir. vous allez pas pouvoir jouer à LG hein, on en tournant ses doigts non C'est trop robotisé dans tous les cas on pourra pas avoir mieux Ouais alors Allo? Oui? Depuis la voix robotiser là. On va faire un truc. Je vais rester avec toi sur Discord. Je vais mute sur Mumble. Et c'est toi qui vas parler à ma place. Et tu te mets juste au-dessus de ma tête, mais genre vraiment tout le temps. Ça te va? Ok, ok, vas-y. Même au poulet, mais ça va Mais vos blagues drôles là! Mais je suis végétarienne. <rire> bah voilà, ça marche pas du tout en plus. Que je parle plus sur, euh, sur Discord. Parce que je continue à parler en boucle. Oh, c'est vrai que je. Oh! Oh, je vais si vite! Salut! Salut! Oh, coucou Nem, ça va quoi? Ah oh, salut, c'est hey, Oui, ça va! Coucou! C'est le pompier! Comme ça, les pompiers. je crois que j'ai capté un boil! <rire> Pourquoi t'as boss mode d'activer? Pourquoi tu joues avec boss mode? Pourquoi tu replays? <rire> Attends, bien <rire> vient deux secondes, viens! Nem <rire> C'est bien quand on s'est croisé en cave tout à l'heure? Euh, oh. Tu parles de... Attends, qui me parle là Oui, ok, ah, j'ai compris, bon, j'ai compris. Voilà, <rire> oui, C'est bien, bien bichard. Alors... Mais, quoi Mais Attends, viens, même, viens... Quoi Mais... ouais, bien. Parce qu'en fait, le son n'est pas au même endroit. Ouais, <rire> Putain bah, de bichard de merde. On est à un niveau de chômage, là <rire> grave, hein. Continue, continue, continue, continue. C'est vrai, hein, vraiment. Non, mais on dirait pas là. La... Non, mais on dirait vraiment une vraie voix. Non, non, c'est mais, mais, mais c'est pas... vraiment elle. Elle est vraiment est sur Bifa, hein. en fait. Pichu, mais le je, compte je suis pas même. en sur Bifa. Mais tes cheveux, c'est pas c'est elle. pas crédible, Ah, pich bah y'a plus rien. Hein Vas-y, parle. Ah, j'ai rien compris Ah, oh, parce que je me suis Et bien dit, hein. vraie voix, bah ouais c'est mais... pour ça non mais j'ai direct non mais, ah, mais bah ouais, c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça tu sais, tu sais, je me disais je bien que c'était tabou violence, en fait j'ai rien compris ça va ou quoi t'as la fin attends ça va ça fait plaisir on va essayer de troll fatou ouais on va essayer troll fatou le le sang oh il y a fatou oh vas-y oh vas-y fatou je te Euh salut fatou yo oh donne donne donne euh, non, ça va et toi Bah ouais, ça va, a... merci. quoi Par contre, j'ai vraiment ouais, vu non. quelque chose, là. De... Il y a vraiment la PF, quoi. Yo. <rire> <rire> <rire> no. oh. ah, je peux avoir des capes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi aussi, montre mon monde. Demande toi aussi, s'il te plaît, j'en ai que deux. Euh, des capes aussi, s'il vous plaît. J'ai mal miné. J'ai <rire> la, la preuve sur mon staff en fait. Vas-y, essaie de troll Fatou. <rire> euh, Fatou. Ouais. Euh, tu as bah, ça va. Ah ah ah ah Ouais. ah ah ah C'est ça ça ah ah ah ah il ah ah ah ah ah ah ah ah ah ça je te demande si ça va. Oh là là là là là là, là, là, là, là. Méchant, ouais. derrière toi! Mais comme t'es méchant! Putain, mais attends attends attends attends. Attends, ça va vraiment te séparer ça, moi. Ça va vraiment te sur la gueule là. Euh, ça fait fatou? quand même. Ça fait, Narco, ça fait quand même la deuxième fois qu'il tue un villageois là. Euh, I'm fat boy. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Euh, je peux rester avec toi, s'il te plaît? pourquoi? Bah, j'ai confiance en toi en fait. ok. Bah, si tu veux. <rire> <Okay. laughs> yes! Yes! Mais non, c'est plus que Kamana, hein. donc euh, je sais pas, tu peux te viens, Titi, viens, euh... s'est jamais vu de la game, viens me dire tout ce que tu peux discuter. C'est lui cadeau en chuchotant. Hein. Cadeau. <rire> Merci. <rire> de rien. Oh, je ferai la vie de ma mère. C'est <rire> le meilleur jeu. C'est le meilleur jeu. <rire> <rire> le meilleur jeu. <rire> oh, -Cool. je, je comprends pas. Il vient de sauter quand même qu des okay. villageois. Ah ouais? Il est il vient de deux villageois sans le moindre problème. Il est 100% faut assassin. Le Vraiment, il est assassiné dessus, hein. Faut le tuer! Faut le <rire> tuer! Faut le tuer! Faut quoi? faisait vous quelques bah, En fait, j'en ai deux en fait, s'il vous plaît. Oh putain, ça me suce. Ça va, ouais, moi je suis ok en vrai. Ouais. Tu peux m'en donner s'il te plaît une au moins? <rire> oh merci, t'es trop gentil! <rire> oh merci! Si la, si si qu'il saute sur Oui, Nartko, si, si l'ancien est ici, Northco est méchant. OK. Attends. C'est méchant méchant, ça va quoi bah, moi, je sais, moi je pense avoir des gens pas safe déjà. Ah ouais Ah ouais qui <rire> Ah ouais <té> Ah ouais <té> Mais là le village t'en sens pas rouler dessus on va pas tenter le truc Ouais c'est pour ça c'est la nuit On va se rouler dessus Attendez mais en fait la nuit on était avec Nem Bah eux ils vont se fight Fatou, mais regarde Fatou, arrête Fatou Euh Titi j'aime bien ta ta barbe Merci beaucoup Je sais pas comment on dit ton pseudo mais ça me fait très plaisir moi c'est Nem Merci Nem Mais c'est le temps de dire Nem alors J'ai dit ton prénom parce que t'écoutes depuis tout à l'heure Je te vois en train de guetter là comme tout à l'heure normalement moi j'ai pas de groupe en fait Oh oui putain Bah reste avec moi si tu veux Nem, arrête de partir là reste avec moi. <rire> moi, aussi j'ai pas de groupe, tout le monde me rejette. <rire> bah il faut pas y... bah, loin de toi, c'est ça ouais. <rire> <rire> sous, les... Bah, sous les arbres quand y avait des gens, c'est le pire truc à faire ça. Et bah c'est pas de ma faute en fait, c'est vrai, je dis la vérité moi, je suis pas une menteuse hein. Et <rire> tu vas m'énerver, arrête ça. mais si <rire> arbres, jambes, tu vas euh... <rire> hein. ah, si <rire> sous les arbres alors. Allo allo je me fais fumer. Ah ouais, tu te fais fumer pourquoi parce qu'ils sont longs. Vas-y, viens t'aider. Dis mais c'est pas possible. Demande c'est qui est loup. Qui est loup, s'il te plaît Mais tous, tous, tous Mais qui Mais qui Allez, non Ils sont tous loup Merci, ça m'aide beaucoup, hein. Mais putain, arrêtez d'avoir deux nuits par putain. S'il te plaît, t'énerve pas, hein. Je n'en peux plus. Nyumyu, t'as des gaps ou pas Nyumyu Nyumyu, putain, les deux. Eh, franchement, j'en ai deux, hein. Bah, moi j'en ai quatre, putain. Ah j'en ai deux. Terrible. Bah tu peux m'en passer une au pire comme ça, ça fera 3-3 Non arrêtez s'il vous plaît Il joue sur ce compte là Bah c'est moi C'est Nem J'ai pas le droit de tuer arrêtez, Guillaume, j'ai pas juste le droit de tuer Guillaume, j'ai ouais. pas le droit de tuer Guillaume, Je peux pas le tuer je vais me faire fou. reculer C'est pas gentil, The Guild 84, 84 non, pardon Non c'est Bichard qui joue <rire> <rire> Non Dis non Dis non Mais dis non, franchement, Bichard, je ah bah sais tu pas si tu... c'est... Genre il est mort, est hein. sont genre Nartko euh, a dit euh, Kiroko et... Choper, choper Bichard Choper Bichard, là Bichard Ouais, c'est Bichard. Mais Bichard, il est mort, hein Oh yes Ça m'a <rire> c'est cramé, ça, je reconnais Oh yes <rire> Oh yes, dit... Mais c'était le Sodo aussi sur le toit, il m'a cramé de ouf T'es ah la pire actrice hein Euh narcou ta gueule hein. <rire> oh, La pire actrice, arrête ça hein <rire> Narco ta hein Putain j'arrive pas à suivre il va trop vite Il a compris si vite Mais en même temps le pseudo sur le toit, genre s'il comprenait <rire> Mais ça c'est Guillaume, regardez les préjugés qu'il a, forcément c'est une fille, du coup elle sait pas jouer. Regardez les préjugés de ouf Y'a Bichard derrière, y'a Bichard derrière. Ah oui y'a Bichard derrière, je on sait pas en Ah ouais Bichard. Fallait pas parler là Fallait laisser marrer. Oh, pas bah de oh, sorcières. <rire> oh, y a deux sorcières Ah, c'était à Kiruko le LGB, d'accord. Guillaume... Oh, mais Guillaume, il est avec nous oh, Est-ce qu'il a volé le LGB Est-ce qu'il a volé... C'est qui qui avait rejoint d'abord Est-ce qu'il a volé le LGB Je sais pas. C'est qui qui, avait... qui a rejoint C'est... Titi Et Guillaume, oui. ok. Bataille, euh, est est je, je suis sûr, je te perfète. hein Arrête dic de on me ensemble. courir après Dis qu'on est bon ensemble, dis qu'on est ensemble On est ensemble ça, on est ensemble Ouais c'est vrai C'est bien ouais ça ouais je Dis que t'as un poisson sous l'eau suis un poisson, regarde Pichard <rire> <'est bizarre. rire> J'suis un poisson Tu, tu comptes faire quoi, quoi là <rire> Au pire prends une canne à pêche hein Parce que là franchement En fait on n'a pas le droit de te tuer. Oui bah je vous donne le droit. Allez-y. Bah, on n'a pas le droit mais sinon je te perfète en fait. Hop, Je vous donne le droit. T'inquiète. Dis-tu que t'as compris euh. Ouais j'ai compris, j'ai compris. Je fais te combo attention hein. <rire> T'es prête pour un combo j'en ai hop, plus hop. On cherche Oh dommage C'est oh, bon j'en ai Oh mince Moi j'ai trop vite je suis un poisson Oh comment tu m'enchaînes Ouais t'as vu je suis forte J'ai une pvp playeuse Je <rire> fais <rire> Ah merde, c'était trop drôle, putain Friends <rire> Merci Neko pour le septiérin 16 e mois, Neko Comment tu vas bien Merci Merci <rire> Merde <bim. C> <rire> c c pas pas <rire> Merci Salut mec, ça va ah, Salut, ça va <rire> T'es oh, un... un gros chien T'es un gros chien, Fatou T'as été si méchante avec elle <rire> bah, putain ta gueule je le sentais c'était cramé gros Elle me donne du stuff devant tout le monde mais nique ta mère genre <rire> Non mais gros Elle me donne du stuff devant tout le monde J'étais à mode mais nique ta mère en fait Non mais gros en fait, en, en fait je t'explique J'ai croisé Narco et elle à côté tu vois Enfin du coup toi enfin, t'as capté Et ouais. du coup je dis je dis, ben en fait on s'est déjà vu, en fait quand je suis arrivé devant tout le monde j'ai dit qu'on s'était déjà vu, du coup quand elle me redit ça va en mode on s'est jamais vu, Ben c'était cramé tu vois. <rire> du coup c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai fait ouais en mode bala les couilles tu vois genre, bah, coup, Et après quand, quand, quand on me donne du stuff devant tout le monde, j'étais en mode mais nique ta mère genre <rire> Et au, départ, au, au départ, je me suis dit, vas-y, c'est une meuf qui a été invitée, elle sait pas jouer, ça casse les couilles. Et du coup, je m'en allais, lâche ma veste, genre casse-toi. Tu, tu, tu, oh tu sais fini, que même par arrogance, par arrogance, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, si il, il faut, elle sait que je suis un homme connu, du coup, elle veut rester avec moi. La vie de ma mère, j'ai pensé à ça, mais moi Mais non. Oh, non, mais non, mais euh, non. Le, le, le, la, la, la, la, la, à un moment donné, le, le, le vas-y, pourquoi tu veux pas rester avec moi T'es trop méchant. À ce moment-là, je me suis dit, vas-y, lâche ma veste, t'es une seule. <rire> j'étais en mode, vas-y, lâche-moi. <rire> je j'étais casse-toi. <rire> oh le pauvre. Je suis désolé, Fatou, c'était quand même très drôle. C'était quand même tout nul. Franchement, à garder, à garder.